comment ne plus être touché par la méchanceté au travail grâce à la dépolarisation c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo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 Alors Parfois, on est au travail, il y a des gens qui vont soit nous ignorer, soit vous nous donner un surplus de travail, soit nous prendre de haut, et on peut être touché par ça. Et du coup, dans cette vidéo, on va voir comment, grâce à la dépolarisation, bah nous, on a aidé aujourd'hui beaucoup de personnes, que ce soit dans le sport, et aussi dans l'entrepreneuriat, et même dans la vie de tous les jours, à ne plus être touché par la méchanceté des autres. Alors, un, le premier point, déjà le premier point, c'est de sortir du concept de méchanceté et d'aller voir les gens, ok, factuellement, quand je perçois méchant, qu'est-ce qu'il fait il est en train de dire quelque chose. Euh, est en train de dire quelque chose pour se sentir supérieur, par exemple. Et le deuxième point ensuite, c'est de comprendre que tant que vous n'allez pas prendre votre leadership, ces gens-là vont venir à vous. Ok C'est-à-dire que vous allez attirer entre guillemets les gens méchants. Vous allez laisser une faille énergétique. Euh, là, attention, là, je j'emploie juste un mot pour que ce soit compréhensible. Euh, et du coup, les gens vont avoir la, la l'espace pour vous parler de cette manière-là et donc à ce moment-là c'est pour ça qu'après seulement quelques dévalorisations euh, là je pensais à une manageuse justement qui d'un seul coup au final à un de ses collègues qui avait l'habitude de lui parler de mal ou vraiment de la piquer de dure lui a dit ok et s'est levé et en toute en en tout état de calme et de certitude lui a dit mais en fait t'es qui pour me parler comme ça et euh, je t'interdis de me parler comme ça en fait et juste en faisant ça, boum, en étant vraiment posé, parce que sinon, si tu continues, alors il va y avoir des conséquences pour toi et je lâcherai pas le morceau. Et du jour au lendemain, il a vu une, une femme qui était un peu soumise à quelqu'un qui avait son leadership, qui était prêt à aller au front s'il y avait besoin. Paf En fait, bah, ça a calmé et directement, il n'y a plus eu de soucis derrière. Vu que vous récupérez cette partie de vous-même, avec la déploiements on est de plus en plus complet, on est de plus en plus, entre guillemets, dense, bah, on laisse même pas de faille aux autres de tenter d'être euh, d'être méchant avec nous entre guillemets ils tentent même pas parce qu'ils savent qu'ils vont se brûler ensuite et en plus de ça si ça vous arrive bah vous aurez le leadership pour avoir du répondant ensuite l'autre étape c'est de voir que bah c'est top en fait qu'il y a des gens comme ça dernièrement non, je parlais avec une une femme qui disait non mais là en ce moment euh, en gros au self il euh, bah, y a des gens qui avant déjeunaient avec et bah, maintenant d'un seul coup ils me disent plus euh, quand est-ce qu'ils vont déjeuner et du coup bah euh, je déjeune plus avec eux, ils m'ignorent en gros. Ok, et moi je dis hein, quels sont tous les bénéfices en fait pour toi fait, bah, Au moins j'ai je, je déjeuné avec d'autres, on, on a des conversations qui sont intéressantes, etc. Ok, quels étaient les inconvénients pour toi de manger avec ces gens-là bah, Quand on mangeait, à chaque fois ils critiquaient tout le monde dans la boîte, ils avaient des, des conversations qui étaient à ras des pâquerettes des par rapport à mes perceptions et euh, bah, je me sentais un peu mal en fait d'être avec eux. Ok, bah finalement c'est top qu'ils aient été comme ça. Parce que s'ils n'avaient pas été comme ça, alors tu seras encore avec eux parce que tu aurais eu la culpabilité de dire « bah non, je préfère aller manger avec d'autres personnes, vos conversations ne m'intéressent pas. » Et du coup, ils t'ont juste facilité le travail à, euh, pour te libérer et euh, pour, te libérer pour aller avec d'autres personnes. Et là, fait « Paf, mais carrément, j'avais pas vu ça. » Et donc, c'est cool parce que les gens que tu vas percevoir comme méchants, de bah, toute façon, il y a de grandes probabilités que ce sont des gens avec, que, que tu n'as pas envie de fréquenter. Donc, c'est top qu'ils soient comme ça. Parce que s'ils étaient sympas, tu ressentirais tu peut-être de la culpabilité à dire non, je n'ai pas envie de parler et tu ne m'intéresses pas. Donc, les gens qui sont gentils avec toi vont créer de la dépendance et de l'attraction. Tu vas vouloir être avec eux. Et les gens qui sont méchants avec toi vont te créer de l'indépendance, de l'autonomie, du challenge et du leadership et euh, vont t'éloigner vont d'eux et de l'autonomie. Donc, c'est important de comprendre ça que dans la vie tu seras soutenu et challengé. Il y a des gens qui vont soutenir ton système de valeur, il y en a d'autres qui vont le challenger, et en fait c'est ok. Et juste arrête de perdre du temps avec les gens qui veulent pas de toi ou qui sont méchants avec toi. Dis, ok, merci, ça me permet d'aller voir d'autres personnes qui me correspondent mieux plutôt que de chercher à être aimé par tout le monde. Puisque tant qu'on sera dans la dualité de la matière, on sera aimé et détesté au même degré. Sauf que quand tu n'es pas toi-même, tu es aimé pour qui tu n'es pas, mais aussi détesté pour qui tu n'es pas. Quand tu commences à être toi-même t'acceptes que les règles du jeu de la matière je suis aimé pour qui je suis je suis détesté aussi pour qui je suis et en fait c'est ok ça fait juste partie du jeu c'est juste important de, de, de l'accepter de, de vivre comme ça et d'apprendre à vivre à vivre ensemble même avec les gens qui n'ont pas les mêmes systèmes de, ma, de valeur que nous et voici pour cette vidéo mets moi en commentaire ce que tu en penses ce que tu aimerais pour approfondir